Wesh, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, c'est bon, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, une information qui vient de tomber et qui a l'effet d'un tremblement de terre. Lionel Messi a été suspendu pendant deux semaines avec le Paris Saint-Germain. Vous vous rendez compte Non mais on marche sur la tête. Depuis quand le Paris Saint-Germain a l'audace de suspendre des joueurs. Et, et, et qui plus est Pas n'importe quel joueur. Lionel Messi. Vous vous rendez compte de la dinguerie absolument monumentale Deux semaines de suspension. Pendant les deux semaines, il ne sera pas payé. Il ne pourra pas s'entraîner. Et il ne pourra pas jouer. Face à qui Trois. Auxerre. Ajaccio. Voilà. Voilà pourquoi le Paris Saint Germain a suspendu Lionel Messi parce que apparemment il aurait fait caca sur l'institution du Paris Saint Germain. Mais mesdames et messieurs, l'institution du Paris Saint-Germain, n'est-ce pas du caca? Hein? N'est ce pas du caca? Hein pas du caca Depuis quand le Paris Saint Germain a des coronesses pour prendre des telles sanctions sur des joueurs? Ils veulent nous expliquer aujourd'hui que aucun joueur n'est au-dessus du Paris Saint-Germain. <rire> Mais quel mensonge Nous savons tous que Lionel Messi a décidé d'envoyer vos contrats à la poubelle. Et oui, là, au lieu de signer le contrat, il a fait caca sur le contrat. Et là, vous venez nous dire que Lionel Messi n'aurait pas respecté l'institution en quittant la France pour aller en Arabie Saoudite. Tu vas me dire que tu n'étais pas au courant hein Menteur, voleur, arnaqueur. Mais bien sûr, on sait que vous mentez, vous, le Paris Saint-Germain. Donc, admettons que vous, que vous vous prenez maintenant pour un vrai club de foot. Admettons que cela est vrai. Admettons. Neymar, là, chaque année, il est au carnaval. Il est blessé au même moment où il faut aller au carnaval. A-t-il eu une sanction Hein Hein A-t-il eu une sanction Christophe Galtier, le coach du Paris Saint-Germain, a des résultats catastrophiques à domicile, à l'extérieur, en Ligue des Champions. <rire> A-t-il reçu une suspension ou quelconque Hein Donc maintenant, c'est Lionel Messi le meilleur joueur de la planète, qui part en vacances ou qui part dans le cadre d'un partenariat et le Paris Saint-Germain commence à gonfler son torse. Tu ne dois pas partir comme ça. Hein? Tu nous as prévenus, on ne t'a pas répondu. Suspendu. Non, mais mon club, le Paris Saint-Germain, pourquoi je dis mon club comme s'il m'appartenait Si ça m'appartenait, jamais il n'y aurait des, des histoires comme ça. Jamais il y aurait de la paperasse absolument partout. Hein Mais quel menteur Vous vous rendez compte Ils sont là. On a tapé du poing. Voilà. Regardez Messi il est suspendu. Mais tu fais ça, à Messi. Hein Mais t'es malade ou quoi Mais bien sûr que Messi est plus grand que le club. Il a gagné la Ligue des Champions, Coupe du Monde. Vous avez gagné quoi, vous, là Le Paris Saint-Germain Qu'est-ce que vous avez gagné Vous avez gagné quoi Non mais ça commence à m'énerver. Un club qui a une histoire absolument bizarre quand on regarde ce qui s'est passé au début de la création du club hein parce, qu on, parce que là il faut se le dire il y a l'état il, il, il y a les je sais pas quoi qui se sont mis dedans et là aujourd'hui le club veut se comporter comme un club <rire> non mais on marche sur la tête franchement continuez à faire ce que vous faites arrêtez de faire semblant d'avoir une éthique sportive arrêtez vendez vos maillots, vendez vos places à des prix exorbitants et arrêtez de nous mentir c'est quoi ça Donc maintenant, le Paris Saint-Germain va mettre des sanctions à ces joueurs qui ne respecteraient pas le Paris Saint-Germain. Mais c'est fini, tout le monde va s'en aller. Tout le monde va s'en aller. Parce que normalement, le Paris Saint-Germain, c'est le spa. Tu comprends Tu comprends pas Le Paris Saint-Germain, c'est la piscine. Piscine Saint-Germain. Tu vas là-bas pour te détendre. Le spa, tu vas là-bas, tu te détends. Le Paris Saint-Germain, c'est le Paris Saint-Massage. Tu vas là-bas, tu te fais masser. Hein Les massages par tout le monde. Le staff, l'entraîneur, le directeur sportif, le, le, le PDG. Tout le truc marketing, ils te font des massages. Depuis quand le Paris Saint-Germain ose condamner, surtout Lionel Messi Lui qui parle jamais. Peut-être qu'il parle en off et qu'on ne sait pas ce qui, ce qui se dit entre vous, mais tout ce qu'on sait, c'est que Lionel Messi n'a pas accepté vos propositions, et on sait que ça vous a foutu la rage, et vous avez trouvé une solution pour reprendre la main, pour euh, garder une éthique euh, fausse, et une image encore de marketing qui vous placerait dans le camp des bons. Mais on sait que vous êtes la pure espèce, on le sait c'est ça qui nous énerve, nous supporters. Nous vous voyons. On voit votre jeu de bambin, de pourriture. Et là, vous voulez nous faire croire que vous avez une éthique sportive. Non mais ça me dégoûte. Ah, je suis dégoûté là. Oh. <t 'en>